Aïe aïe aïe, tu l'as acheté quand ton pain Je l'ai acheté ce matin, à la boulangerie d'à côté. Aïe aïe aïe, pourquoi tu vas pas chez la boulangerie euh, Bernard Bigot, située sur la place, euh, place de la Foire Son pain est excellent là-bas. Ah bon ouais. Je ne savais pas. Parce que là, il y a un problème. Hein. Bah, dans ce cas, bah, j'irai... Tous les jours là-bas. <rire> Bernard Vigo, du bon pain tout chaud.